Vous avez, ouais, mais vous avez après, des gens ça ça, en train de se faire des choses. Vous à, quoi à quoi, oui pas, euh, Annabelle, là Le, La gens ouais, je, je ouais, ouais. ouais. Vous avez des Vous en Vous C'est quoi non, on dirait Annabelle, non on air de là, ouais, moi regarde là, regarde là ouais. Et... Ah, vous la voulez, les gars Les gars Pff, Des grosses matrames Bref, je la donné à ma sœur, comme je lui ai redonné à son ami. Bref... Je suis mon l'eau. J'espère qu'il y a kiffé. Tu veux quoi toi Bon, il y a 5 jours c'était ton anniversaire. J'avoue, j'étais rien offert. Mais là j'ai un truc de fou. T'es au courant que ça m'appelle mmh. ou non c'est quoi Annabelle c'est encore là Annabelle le film Annabelle film d'horreur Non je connais pas Vas-y, ouais, à cause de toi il va se passer que des trucs bizarres à la maison Pousse-toi là tu m'as saoulé Des trucs bizarres Bon on va voir ce que tu me caches toi Reste ici Voilà Lynn c'est moi-même, vivons au rez-de-chaussée. Vos chambres sont à l'étage. Comment je peux t'aider ah ah Ma sœur, on va me faire du mal. Qui ont Parce que je suis la plus faible. C'est la poupée. Annabelle Wow, c'est un truc de ouf! Mais je l'ai mis où? Putain, mais c'est vraiment bizarre là! Je t'ai la botte tout à l'heure! Putain, en plus en regardant bien, vraiment moche hein! Là t'as vu des fantômes Là il s'est passé un truc de ouf, j'ai posé la boubée sur la chaise et elle s'est retrouvée sur le lit s'il te plaît Ah ouais Bah c'est vrai qu'elle est vachement sur le lit. Hein. Elle est un peu sur la chaise mais elle est vachement sur le lit. Hein. Quoi Tu te fais des films un peu en ta tête toi Non, de toute façon, c'est pas possible, c'est quoi c'est pas possible Je crois que je me fais des films en fait. Et tu sais quoi, je vais passer la nuit avec elle dans la forêt, il va rien se passer. Bon, c'est parti pour une bonne grosse soirée avec toi, je vais lancer un petit live, on va se taper des bars. Ok donc là c'est bon je suis en ligne, comment ça va les gens, j'ai un truc de ouf à vous montrer, je suis avec la poupée du film Annabelle, à ce qui paraît je connaissais même pas, euh, j'ai découvert la boîte à tout à l'heure, c'est vraiment un truc de malade, regardez, à ce qui parait flippé. Est-ce que ça, franchement, ça vous fait peur Franchement, ça me fait même pas peur. Tout à l'heure, euh, j'étais avec des potes et je me trouvais dans la rue comme ça. Carrément, ils m'ont abandonné, s'il te plaît. Pour ça, ils ont eu peur. C'est un truc de ouf. Bref, là, en gros, j'ai comme défi de passer la nuit avec parce que ma soeur, elle a peur. Euh, donc, voilà, je vais voir euh, comment ça se passe avec elle. Si vraiment, elle est hantée, tu vois. Bref, en tout cas, le parc est juste là. Là, je vais juste faire pipi vite fait. Je vais la poser ici. Allez, toi, tu bouges pas. Moi je vais pisser. Il y a. Les gars. Euh, je viens de perdre de la poupée, je crois. Je l'avais posée là. Vous savez quoi Je vais couper le live et je vais la rechercher. Bizarre ce mec. Je suis en train de rêver là, c'est pas possible. Ma chambre là-bas, je t'en avec toi parce que tu es pas des trucs bizarres et tout. Tu t'inquiètes pour moi, ça maintenant? Ouais, c'était bizarre, toi. Je n'aime pas cette meuf. Toi, tu restes là, tu bouges pas.